Aujourd'hui le 4 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Donetsk, les troupes russes mènent avec succès des opérations offensives dans la région de la ville d'Artmovsk ou de la République Populaire de Donetsk. À la suite des dégâts causés par le feu et des actions des troupes russes, plus de 50 militaires ukrainiens et 6 véhicules de combat blindés des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans cette direction en une journée. La direction sud Donetsk. Les forces armées ukrainiennes ont tenté de s'introduire dans la colonie de Pavlovka de la République Populaire de Donetsk. À la suite des actions actives des troupes russes, l'unité ennemie a été forcée dans un champ de mines et détruite par des tirs d'artillerie. Attaques des forces armées ukrainiennes en direction de la colonie de Shevchenko dans la République Populaire de Donetsk se sont terminées sans succès. Les frappes de l'aviation d'attaque et les tirs d'artillerie ont ramené l'ennemi à ses positions d'origine avec des pertes importantes. Les pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à 40 militaires ukrainiens tués, un véhicule de combat d'infanterie et trois camionnettes. La direction de Kupiansk. La tentative d'attaque de l'ennemi en direction de la colonie de Kuzmovka de la République populaire de Lugansk a été contrecarrée par des frappes aériennes de l'armée, des tirs d'artillerie, des chars et des systèmes de lance-flammes lourds sur les positions des forces armées ukrainiennes dans la région de la colonie de Novoslovskoye. A la suite d'une attaque par le feu contre la concentration de main-d'œuvre et d'équipement militaire des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Kislovka, une tentative d'attaque des positions des troupes russes dans la zone de la colonie de Yagonwa, dans la région de Kharkiv, a été contrecarrée. Plus de 60 militaires ukrainiens, deux camionnettes et deux voitures ont été détruits. La direction Kranolimansky, l'ennemi, utilisant deux groupes tactiques de compagnie, a tenté en vain d'attaquer les positions des troupes russes en direction des colonies de Plochchanka, Chervonopopovka et Zitlovka de la République Populaire de Louansk. À la suite de frappes d'artillerie russes, l'attaque a été repoussée, l'ennemi a été renvoyé sur la ligne de départ. Infligeant des dégâts de feu dans la région de et lenichestvo et des actions décisives des troupes russes, les attaques de deux groupes d'assaut des forces armées ukrainiennes en direction de la colonie de Kremneia de la République Populaire de Lougansk ont été contrecarrées. En outre, Trois groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans la zone de la colonie de Yadibrova en République populaire de Lugansk. Les pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à plus de 80 militaires ukrainiens tués et blessés, un char, un véhicule de combat d'infanterie et une voiture blindée. Opérationnel tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie ont vaincu 69 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes dans des positions de tir et des effectifs et du matériel militaire dans 187 districts en une journée. La zone de la colonie de Dibrov de la République Populaire de Donetsk, le point de déploiement temporaire de la formation nationaliste ukrainienne a été touché. Dans les zones des colonies de Grigorovka et Markovo de la République Populaire de Donetsk, deux stations anti de guerre de contre-batterie fabriquées par les États-Unis en TPQ-37 ont été détruites. Entrepôt de munitions et d'armes de roquettes et d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit dans la zone de la colonie de novo Novalexandrivka, dans la région de Zaporozhye. Un dépôt pétrolier a été détruit dans la zone de la colonie de Chevchenkovo, dans la région de Kharkiv, à partir de laquelle l'équipement militaire du groupement des forces armées ukrainiennes dans la direction de Kupiansk a été approvisionné en carburant. Avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Krano-Armesk, dans la République populaire de Donetsk. Cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont abattu neuf véhicules aériens sans pilote ukrainien dans les zones des colonies de Zitlovka, Kranoroshanskwa, Goncharovka de la République populaire de Lugansk, Staromayorskoye, Kiryovka, Nikolskoye, Novotorskwa. Blagovichenka de la République Populaire de Donetsk et Yagono de la région de Kharkiv. Outre, cinq roquettes des systèmes de lancement multiples Imar et Uragan ont été interceptés dans les zones des colonies de Krennrochanskois de la République Populaire de Lugansk. Dolina et Yabalka de la région de Zaporozhye. Deux missiles anti américains armes ont été abattus en l'air dans les zones des colonies de Skadovsk, région de Kasson et Krenka, région de Zaporozhye. Total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 337 avions, 178 hélicoptères, 2618 véhicules aériens sans pilote, 391 systèmes de missiles antiaériens, 6983 chars et autres véhicules blindés de combat, 909 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 3653 canons d'artillerie et de mortiers de campagne, ainsi que 7463 unités de véhicules militaires spéciaux.